Alors actuellement je suis responsable d'une équipe qui s'occupe du recrutement des, des personnes qui souhaitent rejoindre l'armée de l'air pour la région de Lyon et ses environs, donc le Rhône, L'Ain, l'Isère et la Loire. Alors pour exercer ce métier, en fait, je suis officier sous contrat de l'Armée de l'air et de l'espace. L'officier sous contrat, on est recruté à partir d'un bac plus 3, bac plus 5 dans le domaine qui nous correspond. Donc moi par exemple j'ai un master en RH et donc je suis officier RH dans l'institution de l'Armée de l'air et de l'espace. J'ai travaillé dans la reconversion, dans l'ARH et aujourd'hui dans le recrutement donc je suis totalement dans, dans mon métier lié à mes études. j'apprécie tout particulièrement dans ce statut euh, et à travailler avec l'armée de l'air et l'espace, bon, c'est d'abord les valeurs de l'institution militaire, euh, les choses que ça peut nous apprendre sur soi, le dépassement, et puis le fait de travailler dans un métier qui est le mien, mais dans un environnement qui est porteur d'expertise, de, qui va me permettre de progresser vite. Euh, L'officier sous contrat dans l'armée de l'air et de l'espace apprend très vite euh, à commander, à diriger des unités, à accompagner des gens. Et donc c'est vraiment cette capacité que l'on a à pouvoir faire confiance à des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience pour les guider, les former et avancer. Donc c'est moi en tout cas une possibilité qui m'a permis au bout de 4 ans d'armée, donc j'avais 28 ans à diriger mes premières équipes. Alors oui et non euh, je pense qu'on a tous une vision un peu, un peu particulière du ministère des Armées et d'être militaire. Euh, c'est vrai que le, le mot pouvait faire peur. Euh, moi, j'ai été rassurée par un conseiller en recrutement, comme moi, qui m'expliquait un petit peu le, le fonctionnement. Alors, c'est vrai, on est officier, on appartient au milieu des armes. Donc, j'avais une petite crainte. En ça, euh, j'ai été euh, rassurée et j'ai vu qu'au final, on, on, a, on évoluait, certes, dans un milieu particulier, mais avec un beau métier. Et, euh, et par contre, oui, ça correspond totalement à mes attentes. Euh, je voulais vraiment exercer ce métier dans un environnement qui avaient des valeurs profondes avec, avec découvrir des personnes différentes. Donc oui, ça correspond totalement à mes attentes. L'armée de l'air et de l'espace recrute du brevet des collèges jusqu'au bac plus 5 sur des métiers de militaire du rang, de sous-officier ou d'officier en fonction du niveau scolaire initial. On postule en lien avec notre métier, euh, lié à nos formations, donc là le droit par exemple, sur les domaines administratifs, financiers ou juridiques, ou on peut postuler aussi à des postes sur les... qui seront totalement formés par l'armée de l'air et de l'espace, donc le bac permet d'accéder à un sous-officier et le bac plus 3, bac plus 5 à un officier sous contrat. Donc l'officier sous contrat ça peut être du coup dans le domaine juridique de manière très logique euh, ou alors euh, dans des métiers plus généralistes qui sont formés par l'armée de l'air et dans ce cas là une licence n'importe laquelle suffit, exemple contrôleur aérien, tout ce qui est renseignement, tout ce qui est commando, ce sont des métiers que l'on forme totalement et pour devenir officier dans ces métiers là il suffit d'avoir une licence. des armées pas forcément au centre de recrutement mais le ministère des armées dans ses bases aériennes dans ses groupements de soutien prend des stagiaires pour à tout niveau d'ailleurs mais aussi au niveau licence et master c'est tout à fait possible il suffit d'aller sur le site du ministère des armées et chercher les stages disponibles Alors pour leur vie professionnelle, euh, je pense qu'il est toujours plus agréable de faire des études quand on sait où on va. Ça, c'est le conseil plutôt d'une un, RH et d'un orienteur. Euh, les études sont certes toujours très intéressantes, mais c'est d'autant plus parlant, d'autant plus euh, convaincant, et on y met beaucoup plus d'énergie quand on sait pour quel métier. Donc, euh, mon premier conseil, ça serait euh, d'aller se renseigner, d'être ouvert, d'être curieux, d'aller regarder les métiers qui vont pouvoir vous intéresser, et dans quelles conditions vous allez pouvoir les faire. Le métier du droit, puisque c'est sur ça que porte vos questions, est un métier extrêmement varié. Dans les armées, il y a les commissaires des armées, il y a des gens qui travaillent aussi dans le droit administratif, le droit contentieux, le droit RH. Donc c'est des métiers extrêmement variés qu'on peut faire dans un environnement différent. Donc mon plus gros conseil, ce serait de, de rester curieux et de ne vous fermer aucune porte, puisque ce sont des métiers qui peuvent être extrêmement riches.